Nous allons lire ensemble le discours de Pierre, ce discours que Pierre fit le jour de la Pentecôte. Au chapitre 2 du Livre des Actes et au verset 14. Mais Pierre s'étant levé avec les onze, éleva sa voix et leur parla. Hommes juifs et vous tous qui habitez Jérusalem, « Sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la troisième heure du jour. » Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Et il arrivera, au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes, verront des visions et vos vieillards songeront on songe sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là je répandrai mon esprit et ils prophétiseront je montrerai des prodiges dans le ciel en haut des signes sur la terre en bas du sang et du feu et une vapeur de fumée et le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Sauveur, du Seigneur, sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez, ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques, lequel Dieu a ressuscité ayant délié les douleurs de la mort, puisqu'il n'est pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « je, te, je contemplais toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, ma langue a tressailli de joie, et encore ma chair aussi reposera en espérance. » « Car tu ne laisseras pas mon âme en Hadès et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie et tu me rempliras de joie par le regard de ta face. » homme frère qu'il me soit permis de vous dire avec liberté, touchant le patriarche David, et qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Étant donc le prophète et sachant que Dieu lui avait juré avec serment qu'il ferait asseoir quelqu'un suscité du fruit de ses reins sur son trône, il a dit de la résurrection du Christ en la prévoyant qu'il n'a pas été laissé dans le Hadès et que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous, nous sommes tous témoins, ayant donc été exaltés par la droite de Dieu et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marcher pied de tes pieds. Que toute la maison d'Israël, donc, sache certainement que Dieu a fait, et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Nous allons aussi regarder... Son deuxième discours, lorsque ils ont, Pierre et Jean monté ensemble au temple, et qu'ils ont guéri au nom de Jésus cet homme qui était infirme depuis sa naissance. Et tout le peuple, étonné, a couru vers eux au petit portique appelé de Salomon. Et Pierre, voyons cela Chapitre 3 du livre des Actes au verset 12. Répondit au peuple Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous vous avez livré et que vous avez renié de vos pilates. Alors qu'il avait décidé de le relâcher Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste Et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier Et vous avez mis à mort le Prince de la vie Lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts Ce dont nous, nous sommes témoins Et par la foi en son nom Son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez Et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ces membres en la présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que vienne temps, de rafraîchissement de devant la présence du Seigneur et qu'il envoie Jésus Christ qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au rétablissement, jusqu'au temps du rétablissement de toute chose dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Moïse déjà a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. Et même tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé ces jours. Et vous, vous êtes les fils des prophètes et de l'Alliance que Dieu a établie avec nos pères, disant à Abraham et en semence seront bénies toutes les familles de la terre. À vous premièrement, Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous, de vos méchancetés. Nous allons lire maintenant euh, cette citation de l'apôtre Pierre, cette citation du livre de Joël dans l'Ancien Testament. Joël, Joël est un prophète un prophète qui a beaucoup parlé de ce jour de l'éternel. Joël n'est connu que par sa filiation, il était fils de Pétuel, Pétuel voulant dire persuadé par Dieu, alors que Joël veut dire l'éternel est Dieu. Et... Joël n'est pas n'est pas connu autrement. Euh, on ne sait pas la date à laquelle il a prophétisé, sauf que il est probablement l'un des plus anciens euh, de tous les petits prophètes et même grands prophètes euh, de la Bible, puisque nous avons la mention de certains ennemis euh, anciens tels que les Égyptiens, les Phéniciens. Euh, ou encore... Euh... Donc au début de son livre, le prophète Joël est désigné avec, par la mention de son père, il est fils de Petuel. Et en fait, c'est la seule indication qu'on ait sur sa personne, et on ne sait pas en fait euh, quand est-ce qu'il a prophétisé. On pense qu'il était dans le royaume de Juda, et probablement à Jérusalem, puisque le temple et Jérusalem occupent une grande place dans son livre mais le royaume des tribus n'est pas mentionné donc euh, ça, cela veut dire qu'il que euh, le, le peuple était encore uni on, on, on voit aussi qu'il n'est jamais question de Babylone par exemple euh, mais seulement des plus anciens ennemis d'Israël tels que les égyptiens ou bien les édomites les phéniciens, les phéniciens donc on peut placer Joël vraiment naturellement avant Jérémie, même Ésaïe. D'ailleurs, beaucoup de prophètes qui ont vécu après euh, font référence à Joël. Donc ce qui est intéressant, c'est que Pierre va citer ce, cette prophétie, cette prophétie euh, en l'appliquant à ce jour de la Pentecôte, ce jour de l'Éternel qui est arrivé. Alors, nous lisons au chapitre 2, à partir du verset 23, je vais lire. « Et vous, fils de Sion, égayez-vous, réjouissez-vous dans l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la première pluie dans sa mesure, et fait descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie au commencement de la saison. Les airs seront pleines de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile, et je vous rendrai les années qu'à manger la sauterelle, l'yélec, la locuste et la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous. Et vous mangerez abondamment et vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait des choses merveilleuses pour vous. Et mon peuple ne sera jamais honteux. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Il n'en a point d'autre et mon peuple ne sera jamais honteux. Il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions et aussi sur les serviteurs et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit et je montrerai des signes dans les cieux et sur la terre du sang et du feu et des colonnes de fumée, le soleil sera changé en ténèbres. » Et la lune en son avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion il y aura délivrance et à Jérusalem comme l'Éternel l'a dit et pour les réchapper que l'Éternel appellera. Paul prend euh, Pierre, pardon, prend cette euh, cette prophétie pour expliquer le jour de la Pentecôte, ce qui vient de se passer, cette puissance de l'Esprit qui les a fait parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, cette puissance de l'Esprit qui les fait témoigner et dire des choses magnifiques concernant justement euh, l'œuvre de Dieu. On peut dire qu'à la Pentecôte, bien sûr, l'Église devient visible, le corps de Christ devient visible, mais c'est aussi l'entrée, dans ce royaume des cieux qui a été annoncé par Jean-Baptiste d'abord, puis par Jésus. Les premières paroles de Jésus vont être « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche » et le mot devrait être traduit non pas par « proche » dans le sens d'une distance, mais à portée de main. Le royaume des cieux est à portée de main. Et une fois l'œuvre accomplie, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui va s'écrier avant de mourir, tout est accompli, et bien une nouvelle ère, un nouveau temps, un nouveau monde va prendre place. Et c'est cette dimension spirituelle dans laquelle nous sommes entrés, nous qui croyons, et c'est cette sphère spirituelle dans laquelle nous avons à nous voir, à vivre, à marcher par l'esprit pour plaire à Dieu. Il est impossible de marcher par la vue avec l'aide de Dieu, comme on dit trop souvent. Il est impossible de lui plaire. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et la foi saisit les choses qui sont invisibles comme étant. La foi possède ces choses invisibles. Donc Pierre explique le changement qui vient de se produire par cette prophétie de Joël. Et tout le livre de Joël va parler de ce jour de l'éternel. Et ce jour de l'éternel, il, il, il, il, il dit au verset 15 du chapitre 1, « Quel jour, car le jour de l'éternel est proche et il viendra » comme une destruction du tout-puissant le, le jour de l'éternel est souvent vu seulement dans son côté de jugement euh, son côté négatif de, de destruction des, des œuvres mortes en quelque sorte alors qu'il est à la fois un, un, un jour de ténèbres et d'obscurité et c'est dans le dernier chapitre l'on parle euh, c'est véritablement une, une, une, une guerre qui est menée contre le monde des ténèbres et qui est remportée par le seigneur alors cette période qui est annoncée le jour de l'éternel qui est annoncé par, euh, par euh, joël euh, c'est intéressant aussi de voir que il n'y a pas seulement L'annonce du jugement, mais il y a d'abord euh, l'occasion qui est donnée de revenir à l'éternel dans la repentance, dans la repentance. Le livre de Joël euh, a de nombreuses mentions de sonner le chauffard, vous savez que le mot trompette euh, qui est utilisé est en fait le mot chauffard, c'est-à-dire euh, la corne de, de bélier, ou la corne d'antilope, le grand chauffard, le gadol chauffard, c'est une corne d'antilope euh, qui était en fait l'apanage de chaque chef de corps d'armée. Vous avez l'histoire de Gédéon qui est assez intéressante, on voit Gédéon qui, qui ne garde que 300 hommes pour aller combattre l'ennemi d'Israël de l'époque, et chaque homme a une torche dans une cruche pour qu'on ne la voit pas flamber, et la deuxième chose, ils avaient un chauffard. Et en fait, autrefois, le chauffard était l'instrument le, le, qui permettait de rassembler le peuple après de la bataille, qui était l'instrument qui permettait de déclencher off, les offensives, et chaque chef de corps d'armée avait un chauffard. Donc quand le... Les ennemis d'Israël se sont vus entourés par 300 hommes qui sonnaient le chauffard avec les torches. Ils ont imaginé qu'il y avait derrière ces 300 hommes 300 corps d'armée. Donc ils savaient une chose, c'est qu'ils étaient euh, complètement euh, vaincus. Et c'est pour ça qu'ils se sont entretués les uns les autres, puisque l'honneur était là de ne pas tomber dans, vivant entre les mains de l'ennemi. Il valait mieux euh, se supprimer. Le, le livre de Joël est bien sûr... Euh, aussi rappelle toutes les bénédictions de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu dès que la, dès que la repentance a lieu. Donc Pierre utilise ce, ce prophète, les écrits de ce prophète qui était, qui était ancien, donc qui était connu de tous les autres prophètes et tous les autres prophètes reprennent cette expression-là, « le jour de l'Éternel », pour dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe au niveau de ce jour spécial de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. À la Pentecôte, en, dans le désert, le peuple d'Israël avait déjà reçu euh, la loi. La, les dix paroles ont été reçues par le peuple d'Israël pour qu'il les transmette au monde, 50 jours après Pâques, qui voulait dire « à la Pentecôte ». Et là, la Pentecôte euh, historique s'accomplit. Euh, le Seigneur donne toujours des signes prophétiques euh, qui rappellent, qui préparent, qui annoncent quelque chose de particulier. Et quand la chose arrive, eh bien, le signe est accompli et nous n'avons plus besoin d'en faire un mémorial. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, il n'y a plus eu, à partir de ce moment-là, de service lévitique. Le service lévitique a été complètement abandonné parce que, de toute façon, peu d'années après, le temple va être complètement détruit. C'est-à-dire que le naturel et remplacé par le spirituel. Et il serait très dommageable de retourner à ces signes, euh, j'irais dire temporels, au lieu de rentrer pleinement dans la dimension spirituelle des fêtes de l'Éternel.